Dernier appel pour les présentations de visiteurs. Nous passons maintenant aux déclarations de députés. Le député de Whitby, Anshawa. Merci. J'aimerais m'exprimer ici en l'honneur du mois du patrimoine hispanique. Le 5 mai 2015, le projet de loi 28 a été adopté qui proclamait le mois d'octobre, mois du patrimoine hispanique. Hispanique. Il y a plus de 400 000 personnes d'origine hispanique ici en Ontario et j'ai eu le privilège moi-même d'être responsable des relations de mon groupe parlementaire avec ce groupe important de notre population et j'encourage tous les Ontariens de faire comme moi et de participer à toutes les cérémonies de célébration de ce patrimoine important. C'est une co communauté pardon qui est tout à fait importante de par ses contributions à notre province dans différents domaines. Et j'aimerais donc, au nom de mon groupe parlementaire, célébrer ce mois du patrimoine hispanique. Merci. La de River. Merci. Alors, j'aimerais dire, en l'honneur du jour des enseignants qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, saluer la contribution de deux de mes commettants. Il y a un enseignant à l'école catholique St. John qui a reçu le prix d'excellence du régime d'assurance des enseignants de l'Ontario grâce à cause de son approche tout à fait novatrice d'enseignement de l'anglais. Cela montre vraiment que nous avons un personnel tout à fait qualifié dans le Nord. Et nous avons également Andrew Kennedy qui est un autre enseignant qui est vraiment tout à fait exemplaire. Il enseigne à Drayden et il a enseigné à ses élèves la création d'un avatar de jeu vidéo. Donc ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Et il essaye d'enseigner également à ses élèves l'empathie. Il leur apprend à être quelqu'un qui a... permet à tout le monde de se sentir comme quelqu'un. Voilà comment il décrit son approche. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable que cette approche qu'il adopte. Et j'aimerais vraiment saluer les contributions de ces deux enseignants, ainsi que de tous les autres enseignants de l'Ontario qui nous permettent de former la nouvelle génération, à être une très bonne génération. Merci, la députée de Kitchener-Waterloo de Kitchener Centre, pardon. Monsieur le Président, c'est le centième anniversaire du changement de nom de Berlin à Kitchener. Et avec Oktoberfest qui commence demain, je pense que c'est une bonne occasion de parler du patrimoine ménonite germanophone dans ma circonscription. C'est une bonne occasion, cet Oktoberfest, pour la communauté germanophone de célébrer son patrimoine. Et donc il y aura des lederhosen et bien d'autres costumes folkloriques comme par exemple des Denders, qui seront portés. Et il y a donc de nombreux fermiers ménonites qui se sont installés à l'origine en provenance de Pennsylvanie à Waterloo il y a eu 160 fermes qui ont été achetées par ce groupe. Et en 1800, on a commencé à construire les premiers bâtiments de la ville. Et en 1816, elle a pris le nom de Waterloo et ensuite, par la suite, on l'a rebaptisée Berlin. Et ensuite, ce nom a été modifié quelques décennies plus tard. Et j'aimerais vraiment rendre hommage... À ces Mennonites qui se sont installés à l'origine dans ma circonscription. Et nous voyons leurs noms de famille dans tous les noms de rues, de places et de ruelles, par exemple. Et donc, j'ai hâte de célébrer l'Octoberfest avec mes commettants très bientôt. Merci beaucoup. Le député de Wellington-Halton Hills pour une déclaration. Merci. Monsieur le Président, le 27 septembre, nous c'est-à-dire mon chef de parti et moi, avons rencontré des étudiants pour discuter de la construction de nouveaux campus à Milton. Et donc le campus de Milton de l'Université de Languier nous permettrait donc d'améliorer l'enseignement supérieur dans la région et cela donnerait accès à davantage d'étudiants de la région à l'enseignement supérieur et donc ce serait un campus qui serait au centre d'un village universitaire de Milton qui serait entièrement dédié à la recherche, à la commercialisation et à d'autres domaines universitaires. Donc je pense que Heureusement, nous avons reçu le financement nécessaire, ce qui est une très bonne nouvelle pour ce projet. Et dès que le gouvernement provincial off annoncera officiellement son soutien, nous pourrons commencer la construction de ce campus. L'université Laurier est une université très, très importante et la région de Halton est une région à la croissance très rapide et dont la population dépassera un million très bientôt. Donc c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant pour le président du conseil de comté et pour tous les représentants de la ville. Et donc travaillons ensemble avec le gouvernement pour construire le campus de l'avenir. Merci, le député de Niagara Falls. Merci. Je suis heureux de me lever pour parler d'une question importante pour ma circonscription. On nous a promis un hôpital de Niagara Falls. En janvier 2014, ceci nous a été promis et on nous a promis des subventions à cet effet. Malheureusement, deux ans et demi plus tard, les gens de ma circonscription n'ont pas encore vu un hôpital construit. J'ai l'impression toutefois que l'on a reçu à obtenir un terrain pour y construire cet hôpital et nous espérons passer à la deuxième phase de ce développement en novembre. Mais le problème, c'est que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée n'a pas encore donné de détails concernant cette deuxième phase ils sont en retard parce qu'il n'y a pas encore eu d'approbation de la première phase. C'est pourquoi on ne peut pas présenter la deuxième phase du projet. Donc, Monsieur le Président, il faut absolument que ce gouvernement s'assure que cet hôpital soit construit dans les meilleurs délais. Approuvons la phase 1 et lorsque l'on passera à la phase 2, eh bien, approuvons-la dès que possible afin d'accélérer les choses. Et ce qui est encore plus important, construisons cet hôpital, grâce à la main-d'œuvre locale, engageant des sociétés au niveau local, des entrepreneurs au niveau local, tirant profit des recettes fiscales. Donc, pour résumer, s'il vous plaît, construisons cet hôpital dès maintenant. Le député d'Eglinton Lawrence. Merci. Le 15 octobre, le monde entier va célébrer la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Et il y aura partout dans le monde des bougies qui seront allumées au Royaume-Uni et en Australie, entre autres. Et il y aura des rubans violets, roses et bleus qui seront portés en reconnaissance du deuil périnatal. Et donc, il faudra absolument que tous y participent afin de demander davantage d'investissements dans ce domaine au niveau du système de soins de santé et de meilleurs soins aux personnes touchées par ce drame. Car, comme vous le savez, malheureusement, c'est un drame qui concerne plus de 30 000 femmes en Ontario chaque année. Et donc, nous avons commencé à travailler avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l'investissement dans ce domaine. Et c'est une bonne chose que de briser le silence sur ce thème douloureux. Et donc j'aimerais vraiment remercier les maires de Ajax, Pickering, Sudbury, Burlington, Ottawa et autres, tels que Berry, d'avoir participer à ce combat. Merci. Suite des déclarations. Alors, encore une fois, il est temps de faire rouler les fûts de bière à Kitchener Waterloo. C'est la deuxième Oktoberfest par son importance du monde. C'est une fête qui est vraiment en Et donc, il y a vraiment des racines. Allemandes, très anciennes dans cette région et c'est une fête qui a été lancée en 1969. Il y a donc une parade et des événements au nombre de 48 et il y a plusieurs tentes, c'est-à-dire les Festhallen, où on pourra vraiment faire l'expérience de gemütlichkeit. Nous avons Tante, Sieg, Tante Anna, oncle Ziggy et d'autres gens qui participeront donc à ce festival et il y aura donc l'ouverture officielle des fûts et il y a à peu près 500 bénévoles passionnés qui se sont employés à tout préparer pour cette célébration officielle et Vanessa Bottinga de Kitchener waterloo a été couronnée reine de l'Oktoberfest. Et nous aurons également un mât autour duquel il y aura des danses. Et donc nous avons vraiment hâte de célébrer l'Octoberfest. Alors s'il vous plaît, vêtissez-vous de vos lederhosen, de vos diendels, ainsi que de tous les autres costumes traditionnels. 1, 2, 3, 6, 7, hoi hoi hoi. 10. Si vous avez dit ça encore, je vous demande de vous dire ça. Si vous ne l'aviez pas encore dit, je vous aurais ordonné de le dire. Suite des déclarations de députés, le député de Windsor-Tecumsey. Merci. Alors, malheureusement, nous avons un nouvel ouragan qui va nous toucher bientôt, l'ouragan Matthew. Et c'est vraiment une calamité que ces ouragans, qui bien sûr causent des millions de dollars en dommages matériels. Et il y a à peu près une semaine, à windsor si il y a eu des pluies torrentielles qui, malheureusement, sont le résultat direct des changements climatiques. Et donc, de Thunder Bay à Toronto, de Windsor à Ottawa, je pense que nous pouvons nous attendre à des événements climatiques catastrophiques supplémentaires à l'avenir. Malheureusement, nous... Les systèmes d'égout n'étaient pas préparés à cela et ont débordé et il faut absolument pouvoir s'assurer auprès de sociétés privées, mais certaines personnes ne peuvent pas se le permettre, et vivent dans des quartiers à risque. Il faut absolument s'attacher absolument à régler le problème des systèmes d'égout qui ne sont pas adaptés à ces situations. Et je pense qu'il faudrait que la province fasse certaines exceptions à ces règles lorsque certaines personnes vivent dans des zones à risque. Il faut absolument mettre à jour ces systèmes pour tenir compte du changement climatique, car il y a de plus en plus de tempêtes d'une ampleur extraordinaire. Merci beaucoup, le député de Mississauga-Arendale. Merci. Monsieur le Président, le 8 juillet 2016, le monde a perdu Monsieur Abdul Sattar Abdel, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, un individu exceptionnel sur le plan humanitaire. C'était quelqu'un qu'on pourrait même décrire comme un saint, quelqu'un qui vraiment s'était distingué dans le domaine humanitaire, comme l'a dit le Huffington Post. Et donc, c'était quelqu'un qui vivait dans ma circonscription de mississauga Arendale Et alors qu'il n'avait que 11 ans, la mère de M. Eddy s'est retrouvée paralysée suite à un accident vasculaire cérébral. Et ceci, bien sûr, l'a marqué pour le restant de ses jours. Et en réalité, il a été obligé de transporter sa mère par ambulance à l'hôpital. Et parfois, après qu'il ait fondé son association, il conduisait lui-même l'ambulance pour conduire ses patients à l'hôpital. Il a lui-même sauvé 20 000 enfants abandonnés. Et il a milité pour que certaines femmes et certains enfants obtiennent la nationalité canadienne. La Fondation Eddy a participé au rétablissement de 50 000 personnes. Il y avait à peu près 40 000 infirmières employées par cette Fondation. Il y a à peu près 330 bureaux de cet organisme dans le monde entier. Et j'ai vraiment l'honneur de saluer le travail de ce, cette grande figure du travail humanitaire. Merci, la présidente du Conseil du Trésor, pour un rappel au règlement. J'aimerais informer la Chambre que j'ai déposé les comptes publics 2015-2016. Merci. C'est bien noté. Merci pour vos déclarations. Excusez-moi. J'ai une annonce à faire. J'aimerais annoncer à la Chambre que, conformément au règlement, il y a eu un changement à l'ordre de préséance des billets de députés de sorte que Madame Sadler prenne le billet numéro 11 et Madame Armstrong le billet numéro 54. Merci, rapport de comité, rapport de comité. D